Mais je vous demande d'accueillir tout d'abord le réalisateur du film, de ce film, qui s'appelle donc « Un homme heureux », et c'est Tristan Seguela. Un nom qui vous dit quelque chose. Il a réalisé Boucher, il a réalisé 16 ans ou presque, et c'est le fils d'un célèbre publicitaire. Donc ça, on ne peut pas y échapper. Et je vous demande de faire un tonnerre d'ovation pour l'actrice principale, Catherine Froh. Elle est à Marseille, un jour de grève. Il faut la féliciter, avant la féliciter pour sa prestation. Bonsoir, oui. enfin, monsieur Non, Le tonnerre d'applaudissements, il faut éviter. Oui. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Oui, Et ben, je, parce qu'il m'avait dit, on veut faire un tonnerre d'applaudissements. Oh, bon, C'est sympa, donc, mais voilà. voilà. Mais je voulais faire une surprise, mais voilà. Bon, En tout cas, on vous remercie d'être à Marseille. Et on va parler de, de ce film. Comment tu peux avoir envie de faire l'amour avec moi bah, C'est parce que je suis gay. Il y, a, il y a des films qui vous ont inspiré justement pour, pour le choix de Catherine et, et de Fabrice Des films dans lesquels ils ont joué Oui, euh, en particulier. Bah en fait, euh, bon, Catherine, je suis, euh, je, suis un, je suis un fan hein, depuis, depuis très longtemps. Il euh, y a un truc qui m'a inspiré, bon déjà, enfin, peut-être... Paradoxalement, sa douceur, sa féminité, je trouvais intéressant dans ce, pour ce rôle-là justement de pas, enfin, de faire appel à, à, ce, à, ce, enfin, à cette facette-là. Voilà. Et, euh, et après, je trouve aussi que en fait, le plus important, c'est de pouvoir compter sur les grands interprètes. Là, c'est un rôle exigeant, difficile. Donc, euh, si je, je, je savais que si j'avais la chance de pouvoir compter sur l'immense talent de Catherine, euh, il y avait une grande partie de jouer déjà. Et il en va même pour Fabrice. Bon, tout ça, ça fait beaucoup d'élages et tout, mais c'est ce, ce que je pensais euh, quand euh, j'ai envoyé tout ça, en fait. Hein. En, en, et pour parler de Fabrice, lui, je, je, je trouve que d'être Enfin, hein, pour Catherine, évidemment, le rôle est très original. Elle n'a elle, elle, elle elle a jamais eu à interpréter euh, un rôle comme celui-là. Elle va vous en parler. Euh, Fabrice, il y, y a un truc qui, qui joue beaucoup dans le film, c'est l'effarement. Euh, dans le fond, c'est... ou l'accélération, l'effarement. Et, et, et en fait, je, je, je trouve qu'il est merveilleux pour jouer cet euh, état-là, en fait. Ouais. Et, et, et dans une comédie euh, comme celle-là, euh, presque vaudevillesque, euh, c'est aussi un... un, un c'est quelque chose qu'il n'a pas beaucoup fait. On n'a pas beaucoup vu dans ce type de dans ce genre de film-là. Une comédie, on va dire, aussi franche. Hein. Euh, donc tout ça faisait que pour moi, il y avait quelque chose de, de hyper excitant à, à les imaginer ensemble dans ce film. Oui, donc j'ai reçu le scénario, et au début, je me suis dit, « Oh là ben, là, oh, comment je vais faire, moi en homme, comment on fait euh, ?» comment, voilà. Et en fait, j'ai tout de suite demandé à, à Tristan Zimela de, de me faire faire des essais. Moi en homme, j'ai dit il faut que moi je me voie et que vous me voyez autour pour être sûr qu'il y, y a une justesse qui peut, qu'il y ait une justesse. C'était pas gagné, franchement pour moi c'était pas gagné, je sais pas, j'ai les joues rondes, j'ai pas d'androgynie en moi, pas vraiment. Tout ça, ça me semblait délicat. Et on a fait une journée d'essai qui m'a beaucoup plu. Vraiment, on a cherché avec Chantal Léotier, ma maquilleuse, avec euh, des, des essais de perruques, des essais de comportement, avec un fauteuil debout, en se retournant. Tout ça, c'était vraiment pour moi. C'est presque ce qui m'a le plus passionné, dans, dans, dans, parce que ça ressemble à des répétitions de théâtre, que j'adore le théâtre, et que au théâtre, effectivement, la silhouette en entier prend sens. Et ça, je c'est une chose euh, dans mon métier qui me passionne c'est l'ordre de la construction de la transformation là c'est le cas de le dire puisqu'il s'agit d'une transition pour cette femme qui transite en homme Voilà. après je me suis rendu compte que moi je parle trop là non non, pour une non, question non, Parce que après je me suis rendu compte que mon personnage était plus en clown blanc et que les augustes il y en a un, en tout cas c'est Fabrice Luchini c'est un Auguste, face, ils sont face à face. Lui est dans l'effarement et elle est dans la détermination, presque inévitable, plus forte que tout. Et, et donc il y a un sérieux chez elle et, et un courage, évidemment. Et quelque chose qui, qui, fait, qui crée le spectacle, mais à la façon d'un clown blanc, quelque chose d'insérieux, un une délicatesse, un sérieux. Et chez. Et, et, voilà. Et il y a même plusieurs glooms blancs, parce que je trouve que Artus et, et Philippe Catherine sont aussi des augustes. Ils sont ceux. Il y a deux mondes. Il y a deux mondes. Il y a ceux qui, qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, qui ont des principes, qui ne veulent pas voir et qui, qui sont dans les pharements. Et puis il y a elle, qui, elle lui, Edith Eddy, qui représente euh, la, transident, la transidentité. La possibilité à un moment de tout ça et la transidentité, quelque part, elle existe depuis bien longtemps, depuis des millénaires. Et voilà, et, et, et ça fait quelques années en France qu'on en entend parler plus précisément et qu'on apprend à connaître ce dont il s'agit et, et à respecter aussi ces personnes qui, pour qui, c'est pas facile. Est-ce que, ce que le personnage de Catherine représente aussi, presque plus universellement encore, c'est une forme de... Elle, elle a dit de détermination en fait. À un moment, son personnage, il fait un choix, c'est de dire ce qu'il estime être, etc. Et de le dire à son mari, de le dire à son entourage, et rien ne, ne l'en départira en fait. Et, et c'est un personnage hyper résolu. C'est un bloc de béton comme ça. Et, euh, et, et Catherine, elle aborde ce rôle avec, elle vient me le dire, et c'était le risque qu'elle a osé prendre, et je savais qu'elle allait oser prendre ce risque, et c'est aussi pour ça que je pensais que c'était l'interprète rêvée pour ce rôle, avec sérieux. Voilà. Et, et oser aborder, travailler avec sérieux un, un rôle dans une comédie, et vous l'avez vu, le film, c'est vraiment une comédie qui... qui, qui mais c'est une comédie marrant. sentimentale quand même. Oui, bien sûr. C'est une comédie qui transitionne aussi, d'une certaine manière, qui part de la farce et qui va vers la comédie sentimentale, ou la, la comédie romantique presque. et euh, Mais mais mais ce sérieux-là, moi, j'en suis, euh, euh, suis fan, quoi. Hein. Catherine, moi, je voudrais vous poser une question, justement, par rapport à... Vous disiez que, euh, vous, comme c'est la première fois que vous vous habillez en vous costumez en homme, Alors, en tant que comédienne vous n'avez jamais essayé de le faire ou même quand vous étiez enfant, ça vous amusait oh, pas si, si, oh, si, si. Parce qu'on oui. vous voit bien quand même, euh, avec oui. votre tempérament essayer ces choses là. Oui, bien sûr oui, oui, je devais être assez enfant là. récemment, non, je ne vais pas souvenir j'avais vu un film de Valérie Lemercier qui s'appelait Derrière Ah oui. Où, où elle est en, en homme, enfin elle fait un personnage elle est femme, homme, mélangée, oui. enfin je ne sais pas, c'était magnifique, j'avais adoré, je lui dit ça c'est j'avais adoré ce film. Ouais, J'ai des souvenirs comme de ça parce que des rôles de, euh, de femmes de femme en hommes, il y en a très peu dans le cinéma. C'est beaucoup l'inverse, hein, depuis la cage aux folle, et, et même dans le cinéma français, on en a vu plein qui se déguisaient en femmes. Il y a une tradition plus grande encore de cette transition-là ou de cette euh, transformation-là, plutôt que femme, euh, euh, femme en Là, là, ça dépasse la question du déguisement en l'occurrence, c'est si évidemment pour, pour jouer ce personnage, ben, c'est un costume donc euh, ça, ça fait partie du travail de transformation, mais ce que Catherine propose aussi et à travailler, pour l'avoir vu faire moi j'étais euh, j'étais ébloui par ça, c'est-à-dire c'est travailler ce que c'est que d'être un homme à l'intérieur en fait et euh, quand même, quand elle venait chargée de ça sur le plateau c'était pas rien en fait je sais pas, voilà, c'est pour ça que ça dépasse de beaucoup la question de l'apparence. Comme metteur en scène de, de ce film, euh, il va de soi que je me suis et beaucoup documenté, pour commencer. Et, et après, euh, j'ai fait la connaissance de personnes transgenres, certaines ou certains euh, m'ont accompagné à certains moments de la fabrication du film. Et puis ils sont dans le film aussi, le groupe de parole il y a aussi beaucoup de comédiens et comédiennes transgenres dans le film. Euh, tout ça fait que euh, celui que j'étais quand j'ai découvert le scénario, qui était relativement ignorant sur la question, j'ose le dire, mais enfin, il n'y a pas de mal à ça, euh, et donc qui, d'une certaine manière, ressemblait pas mal au personnage de Jean Leroy, au début, enfin, toute euh, ressemblance politique mise à part, euh, celui-là a changé euh, en cours de route, c'est d'ailleurs même une des raisons pour lesquelles je crois Je vous, vous avoue un truc j'ai voulu faire le film, c'était pour aussi, et je crois que c'est toujours aussi pour ça qu'on accepte ça, ça, Catherine pourrait peut-être dire la même chose, c'est pour apprendre des choses, c'est pour euh, c'est pour faire un voyage en fait, et moi euh, c'est ce, ce, ce, ce, ce que j'ai vécu, cest je me sens moi comme euh, euh, voilà, comme personne, là aujourd'hui un peu moins euh, un peu, un peu moins ignorant sur la question et je suis, je suis content d'avoir vécu tout ça. Et d'ailleurs je me dis que le film il a, il a quelque chose de pédagogique. Je pense qu'il va apporter aux gens euh, plus d'informations, plus de réflexions là-dessus, je pense. Enfin, on a essayé que ça soit juste, qu'on ne juge pas les gens. On ne fait pas de la farce à, à, à trois balles. Il euh, y, y a des études de, de comportement, de personnages, on parle de nous, on, on, on, on rit de nous et... Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet dont, dont on parle beaucoup. Est-ce que justement ce film-là ne rejoint pas votre premier film Parce qu'il était déjà une question, justement, ouais, d'un. transformation. Euh, déjà, oui, d'une transformation. Euh, bah, déjà pour ça, oui. Euh, mais il y a une grande différence c'est que dans le premier film, sans faire trop d'analyse euh, chiante, euh, là c'était Laurent Lafitte qui faisait une crise de puberté à retardement. Mais ça lui tombait sur la gueule. Donc dans ce film-là, il se transformait, mais c'était presque, presque comme une maladie, ou ainsi hein, une maladie hormonale, comme ça. Et la, la grande différence, c'est que oui. là, l'héroïne du film, Catherine Fraud dans le film, prend une décision. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec euh, une, une crise ou une maladie, c'est juste, ça provoque peut-être des crises dans l'entourage, ça c'est l'histoire du film, mais il y a une décision résolue qu'elle prend, et donc elle est active, elle n'est pas passive. Euh, ça, ça change beaucoup euh, l'énergie... Euh, les deux, les deux récits, quoi. Et comment vous avez travaillé ensemble pour vous... pour, pour travailler les, les sentiments, les choses comme ça, les, les, les explications qui sont faites Oui, pour moi, il n'y a, a, a pas plus de psychologie pas non? Il n'y a pas plus de psychologie que ça. Il y avait quand même un jeu. Ouais. Un jeu de piste. Un jeu de rôle. Entre Fabrice... J'avais peu okay. de scènes moi, avec Catherine, très peu. J'étais beaucoup avec Fabrice et Camille Le Gall. Et... Camille Le Gall qui joue, euh, comment ça Carole. Dit, Carole. Donc euh, c'était, ben, voilà, nous on était concentrés sur notre travail, hein, vous savez, à un moment c'est juste d'essayer de, de, de trouver cette justesse fameuse, là, pour, pour que ça soit euh, crédible, tout, tout le sens était d'être crédible, et moi dans mon, dans mon sérieux de personnage qui vit euh, ce qu'elle vit dans le film, et voilà, finalement c'est que ça, vous voyez je vous dis, le plus gros travail pour moi, ça a été ce, ce travail qu'on a fait ensemble de recherche de décès, de comportement, d'attitude, d'être accessoire, de, de pensée. Et là, là j'ai ressenti à l'intérieur de moi, pendant cette journée d'essai qui est assez longue, j'ai ressenti quelque chose un peu mystérieux, qui n'est pas tout à fait comme d'habitude pour moi, puisqu'il s'agissait de de rencontrer le masculin à l'intérieur de moi, c'était étrange. C'était vraiment étrange. Et, et ça m'a bien, bien motivée. Voilà. Est-ce que c'était un tournage sérieux ou est-ce qu'il euh, y avait de, de la décontraction, de la déconnade ou pas Est-ce que l'on dans la catégorie tournage déconnant ou tournage <rire> sérieux Moi <rire> je dirais, moi plutôt, je dirais sérieux, moi. plutôt sérieux, moi je dirais. Mais vous savez, j'ai connu Francis Weber avec qui j'ai tourné dans l'usiné de con, mm. mais c'était terrible c'était archi sérieux, ça n'en riait pas du tout, il y en avait même, il y en avait même qui flippaient. C est, c est, il faisait refaire, refaire 50 fois une toute petite phrase. C'est dingue. Vous savez, la comédie, c'est très difficile. Il y a un rythme, il y a un contrat à remplir qui est celui de faire rire en partie, d'avoir de, de, de, de, de, de, des émotions dans un récit. C'est compliqué, c'est un art ça ne peut que être sérieux. Bon, on peut. Je pense qu'il y a des films où on rigole beaucoup, hein. Ouais, et moi n'en ai pas fait beaucoup en comédie où ça rigole tout le temps. Non, non, non. Pas ah, moi. Ah, moi j'ai pas trop connu ouais, fait... le côté comme ça. <rire> quelle scène vous a particulièrement marqué, vous a particulièrement touché, vous retenez particulièrement ah, moi j'ai adoré jouer la scène où, où euh, après qu'ils aient redormi ensemble, quand elle vient au petit déjeuner et qu'elle prend une pomme qu'elle a la pomme, ouais. et qu'il est là, il. Voilà. J'ai adoré cette pomme, j'ai cette pomme, et cette espèce de... Ah oui, Donc, il y a une réplique qui est, bon, je vais chez Bricorama, tu oui. veux venir <rire> ça, ça, ça, ça m'a fait rire. Et vous, une scène qui vous a marqué euh, Peut-être parce que c'était la première scène pratiquement du tournage. J'avais pris le risque de placer la scène du, du restaurant au tout début, celle où, elle, où Catherine annonce à Fabrice qu'elle est où il est un homme. Euh, et et euh, c'était assez risqué en fait de, de se lancer dans cette aventure avec cette grosse scène si importante tout court et pour le film. Et, et en fait, je je, je les ai trouvés tous les deux tellement géniaux dans cette scène, dès le premier jour de tournage, en fait, que euh, ça m'a porté, moi, jusqu'à la fin. En fait. voilà. Et moi, il y en a une autre, c'est celle où je suis en déguisement, en faux homme. C'est-à-dire, elle, elle, elle, elle est encore en femme, quand elle met ce costard, cravate, moustache. Qu'elle je... l'attend. Qu'elle l'attend, là. Quand elle se retourne dans le salon, il ah, a oui. peur. il croit qu'il y a un voleur dans la maison. Ça, j'aime J'aime beaucoup ça. Est-ce que vous avez pensé à un moment, l'un ou l'autre, à, à la comédie de Black Edwards, Victor Victoria Oui, on s'en est parlé. Bah, C'est un, un, un grand modèle du genre. Mais mm -hmm. ça n'a pas été une référence absolue. Mais, euh, mais j'ai revu le film avant de, avant de me lancer, comme beaucoup d'autres. J'ai revu aussi beaucoup de comédies de remariage américaines des années 40-50, parce que, parce que ce film-là est une comédie de remariage. Euh, voilà, et puis des comédies françaises des années 60. Weber, Zidi, on va parler de la Mais il y a aussi un peu de ça, quoi, des comédies françaises des années 70-80. Ouais, mais je pense que c'est vrai que ça participe d'une tradition, ce système de récit. C'est vrai. Mais ce n'est pas forcément une critique. C'est une tradition de ce mode de récit, de contraste de personnages. C'est vrai. Mais c'est pas. Voilà, c'est façon de faire, euh, c'est des, des, des récits, euh, effectivement, qui participent d'une un, tradition. Nos enfants n'ont plus de mère, alors Ils ont toujours une mère, seulement leur mère est un homme, c'est pas plus compliqué que ça. Oui, il euh, y a des hommes dont vous vous êtes inspiré par rapport aux attitudes et aux gestes, oui. Ah mince, je me souviens plus. Ah, là, hein, ça, c'est une bonne question, je trouve. Oui, mais On ne l'a sou... pas posé encore, celle-là. Oui, je mais me je vous ai prévenu, plus. je poserai des questions qu'on ne vous pose pas. Ah, comment il s'appelle cet acteur américain merveilleux ah, Christopher Walken, non, tu me Voilà, pas. Christopher Walken. Euh, J'ai vu une photo, et effectivement, il y avait une sorte de ressemblance quand moi, j'étais vraiment un homme euh, comme je serais, vous verrez, à la fin du film. Et voilà. Donc, ça m'avait voilà, inspiré, mais pas plus que ça. fallait que je le trouve, mon. On, on, on dit souvent chez les acteurs comiques qu'il faut qu'ils trouvent leur clown. Ben moi, il fallait que je trouve mon homme. Mmh. Hein, voilà. Monsieur Kenny est, est maire d'une ville du Nord. Et euh, un maire un peu particulier parce que c'est vrai qu'on les écorce souvent, les, les, les politiques, au cinéma, depuis dans pas mal de comédies, oui. je trouve. Alors, la raison est affreusement terre à terre. Les scénaristes du film, c'est pas moi qui ai écrit le film, euh, habitent à côté de cette ville que vous connaissez peut-être, ou peut-être que vous en avez entendu parler, qui s'appelle Montreuil-sur-Mer. C'est d'ailleurs un des décors des misérables de Victor Hugo. C'est là où M. Madeleine est maire. Et, et d'ailleurs, vous allez voir que Fabrice Guigny est maire de cette ville. Et, et en fait, les scénaristes, ils ont planté le décor du, de, de cette histoire-là, parce qu'ils habitent à côté. Et moi, quand j'ai découvert le scénario, je ne connaissais pas cette ville, peut-être comme vous. Je, je, je m'y suis rendu pour, pour voir si c'était une bonne ou une mauvaise idée, parce que j'avais encore le, le, le, le pouvoir. De déplacer cette histoire, par exemple, pas loin de chez vous, ça aurait plu peut-être à Fabrice qui aurait préféré qu'il fasse un peu plus chaud et beau, mais, euh, mais, mais, mais quand j'y suis allé, j'ai trouvé que c'était un décor parfait pour raconter l'histoire. Vous verrez pourquoi, entre autres choses, la ville, et, et vous verrez ça tout de suite au début du film, est une ville euh, emmuraillée, enfin, fortifiée par Vauban, et, et ces, ces murailles font que la ville a très peu changé, euh, elle est un peu arc-boutée comme ça sur elle-même, euh, peut-être que ça a quelque chose à voir avec certains des personnages du film. Voilà. Voilà. Oui, et puis on dirait une maquette allez, allez. pour raconter une histoire. C'est une ville toute ronde comme ça. C'est très, très beau. Voilà, pour finir, juste, Tristan va revenir peut-être à Marseille pour présenter ah, quelque oui. chose qu'il a fait ici et qui, qui s'appelle, je laisse la surprise, ah, qui, qui, qui, qui s'appelle Tapis. C'est une série sur Bernard Tapis. Voilà. Voilà. Que vous en avez peut-être entendu parler, ça, vous en entendrez parler ici plus qu'ailleurs. Euh, j'ai je, je, je, très hâte que vous découvriez ça, mais ce sera pour plus tard dans l'année. Voilà. Et, en la et pour conclure, Catherine, le plaisir ultime que vous avez eu sur ce film bah, C'est ce que j'ai dit. C'est ce que vous avez dit. C'est ce sentiment tout à coup. C'est pour ça que je vous ai dit une phrase sur l'idée de transformation, parce que ça, c'est mon métier, la transformation. Là, il y a ce qu'on appelle la transition de quelqu'un, d'une femme qui, qui va transiter en homme. Et, et, et, et ça m'a troublée, ça m'a troublée, ça m'a posé des questions. C'est-à-dire, tout à coup, c'est quoi être une femme C'est quoi être un homme C'est quoi être rien du tout, un humain pourquoi plus homme que femme ça m'a vraiment euh, ça m'a chahuté ça ça m'a intéressé mais bon à la fois ça m'a pas pris plus que ça à la tête parce que c'est quand même une comédie il y a une légèreté on était là pour s'amuser voilà mais enfin tout ce qui est de l'ordre de la transformation m'intéresse euh, dans mon métier voilà. vous êtes heureuse bah oui, oui. <rire> voilà pour revenir au titre. Il y a des femmes heureuses aussi. Il y a bah pas oui. que... Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Tristan merci et Catherine. Vous. Et bon, merci. merci. Merci. Le film, merci. vous allez voir, vous allez passer une, merci. une merci. bonne soirée. Le film sort le 15 février. Je compte sur vous pour le dire à tout votre entourage. Il sera donc chez nous et bien, bien entendu chez nos amis du Chambord, entre autres. Si vous avez des amis qui sont pas là oui. voilà, passez une bonne soirée. Au revoir. Bonsoir.